Aujourd'hui, une ville comme celle-ci, elle est capable de produire de l'énergie grâce à des panneaux solaires ou même des éoliennes. inspiré du système STEP présent dans les montagnes pour l'intégrer au bâtiment. L'électricité produite par les différentes sources de la ville nous permet de faire monter de l'eau jusqu'à un réservoir situé au sommet du bâtiment. On transforme donc cette énergie en énergie potentielle gravitationnelle. Lorsque l'on a besoin de cette énergie précédemment stockée, on va faire descendre cette eau dans le réservoir inférieur, ce qui va faire entraîner des turbines, qui vont retransformer notre énergie cinétique en énergie électrique.